Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'expression analytique du produit vectoriel et on va calculer quelques surfaces. Restez avec nous. Premièrement, nous allons voir l'expression analytique du produit vectoriel. Comme propriété, sur l'espace qui a apporté un repère orthonormé direct, on considère deux vecteurs U et V. On s'intéresse... Aux coordonnées du produit vectoriel U vectoriel V dans la base IJK. Donc, tel qu'elle qu est donnée de la forme ci-dessus. Le X, c'est le déterminant Y, Y', Z, Z'. Le Y, c'est X, X', Z'. Z Le Z, c'est X, X', Y, Y'. N'oublions pas que le Y doit être multiplié par, par un moins. Donc, les coordonnées sont X moins Y, Z. Donc, autrement, on va écrire que le produit vectoriel de U et V est égal comme vous le voyez ci dessus. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour le déterminer Comme exemple, donc on a les deux vecteurs U et V, on a posé des coordonnées comme ceci suit. Alors maintenant, pour déterminer le X, donc on va seulement ce que vous voyez ici, donc on va enlever le x le x prime, on va laisser cette partie et on va trouver que le x c'est le déterminant de y, y prime, z, z qui nous donne y, z prime moins z, y Ainsi, pour le y donc on va laisser seulement le x, x et le z, z prime et on obtient la formule De même, pour le z on va enlever la troisième partie, laissant les deux premières parties, et on trouve le déterminant qui nous donne x, y' moins y x'. Comme exemple, on a deux vecteurs, AB et AC, de coordonnées mentionnées ici sur l'exemple. On veut calculer le produit vectoriel de ces deux vecteurs. En utilisant la méthode, donc on va poser les coordonnées des deux vecteurs, moins 1, 2, 0, 0, 0, moins 1, et on va utiliser la méthode précédente pour déterminer les, les coordonnées. Donc premièrement, on va barrer la première coordonnée, on laisse les deux, et on les pose. Donc 2, 0, 0, moins 1. Pour le J, donc on va enlever cette partie et laisser les deux autres. Donc, on trouve moins 1, 0, 0, moins 1. Et ainsi de suite, pour le troisième, on trouve moins 1, 2, 0, 0. Après le calcul, donc 2, moins 1, ça fait moins 2, 0, 0, donc c'est moins 2i. Avec moins 1 fois moins 1, ça va nous donner 1. Avec le moins, c'est moins. Et moins 1 fois 0, 0, 2 fois 0, ça fait 0. Donc, on obtient le vectoriel de A, B, A, C est égal à moins 2i, moins j. D'où les coordonnées de ce vecteur sont moins 2, moins 1, 0. Maintenant, on va passer à l'application du produit vectoriel dans le calcul des surfaces. Alors, premièrement, pour calculer la surface d'un triangle, donc c'est égal à la formule donnée ci-dessus. C'est 1,5 la norme du produit vectoriel des deux vecteurs AB AC. Maintenant, pour calculer l'air d'un parallélogramme, donc on obtient que sa surface est égale à la norme du produit vectoriel des deux vecteurs ABAC. Alors, on va maintenant passer à un exemple. On va calculer le, la surface du parallélogramme ABCD tel que AB égale à 6, AD égale à 4 et l'angle BAD égale à P sur, sur 6. Donc, notons S, la surface ou l'air du parallélogramme. Donc, on a par définie, par propriété, que le S est égal à la norme du produit. Un vectoriel qui nous donne ABAD, le sinus de l'angle. Donc il suffit d'une application numérique. Donc le sinus de pi sur 6 égal à 1 sur 2. Et on trouve que S égale à 12 unités d'air. Un autre exemple. Donc on va calculer la surface du triangle ABC, sachant maintenant les coordonnées de A, B et C. Donc par définition, par propriété, la, la surface est égale à 1,5 la norme du produit vectoriel des deux vecteurs ABAC. On va calculer le vecteur AB vectoriel AC. En utilisant la même méthode qu'on a vue précédemment, c'est le même exemple des deux vecteurs, donc on obtient que c'est égal à moins 2i moins, moins J. Par norme, donc on trouve que c'est égal à la racine de, de 5. D'où la surface égale à la racine de 5 sur 2 unités d'air. Merci pour votre attention, à la prochaine.